Coucou YouTube Je suis vraiment parti dans un délire full noscope avec le K31 et je m'éclate sur Caldera. J'espère que tu vas kiffer. N'hésite pas à laisser un commentaire sur ce que tu penses de la fin de game. Il y a une inversion imminente. C'est complètement n'importe quoi. Et comme d'hab, like, tu commentes et... soutiens. Euh, bah, soutien. Merci mec Je me demande un peu où Oh merde. Jour, nuit. C'était pas un cheater, que Son arme, normalement, elle fait beaucoup plus de dégâts. J'ai l'impression d'avoir perdu quasiment pas de vie alors qu'il me hitait beaucoup. Il y a pas mal de cheaters, dernièrement, quand même, hein. Viser, c'est tricher. vous le savez, chat, depuis longtemps, quand même. T'en as mis combien, sans déconner Je sais pas trop, mais je crois que des jolis noscopes, il y, y en a beaucoup qui sont rentrés aujourd'hui. Genre vraiment un nombre anormal, tu vois. donne une dernière info. C'est vraiment une merde à qui on a retiré les couilles. Ils jouent de façon affreuse. Et en plus, ils jouent leur vie. Ils ont rien pour eux. Vous êtes à 1475 subs offerts, au chat aujourd'hui. C'est un peu insane. C'est un peu insane, tu vois. Oh, oui. oh non. Je suis un dindon. Je suis un dindon. Alors, lui, il était vraiment nul, hein. Un certain dindon, mais lourdement couillu. Ah, oh, j'ai des grosses couilles. Grosse fure sans Il doit être déplacer. Attention à la frappe gros Je ai dit Okay. Quoi C'est quoi ça C'est quoi ça Tiens. Tiens, tiens, tiens. Je trouve ça génial, les gars, de pouvoir full sur les mecs pour leur, leur mettre la mort. Là, ma technique, elle est simple. Hein. Rusher absolument tout ce qui bouge. Il y a beaucoup de monde qui... regardait. lui, il est bord de zone, allongé. Il m'a entendu. Ce qui est fou, c'est que je le vois toujours pas. A chaque problème une solution, tu as de je jeudi. Qu'est-ce qu'il y a Tu voulais faire le grand à Me backstabber Elle dégage. Là, c'est compliqué de faire son choix. En gros. Le max c'est d'avoir la hauteur, tu peux pas traîner ici, tu peux pas traîner là, tu peux pas traîner sur le côté gauche La seule position qui est correcte c'est là, mais je déteste me positionner sur les hauteurs, c'est pas, pas mon délire Du coup ce que je vais faire c'est que je vais reprendre tout le côté nord et je vais m'occuper de clear tout ce qui est du côté nord Histoire qu'il y ait tellement que de l'open que je me fasse pas backstab à part par un mec à 150 mètres tu vois Alors que je clear mon bac depuis tout à l'heure, il y avait encore quelqu'un dans mon bac. C'est impossible de la clear correctement, un bac, sur ce putain de jeu. Il a 100% l'avantage, je peux pas... Assez... Ma seule façon d'avoir l'avantage, c'est de passer sur la droite. Et si je passe sur la droite, il y a ce sniper qui me focus. Faut que je mise sur le fait que le sniper rate ses balles. C'est bon. Quoi? Quoi Quoi Les gars, il y a 5 mecs qui me spec Et c'est en train de me dire évasion imminente On est 8 dans la partie C'est qui le boss Après plus de 11 heures de live sur ce putain de jeu So fucking easy bitch